Gonto, <cco épisode> 그리고, <eza pioneers> <generational> et c'est un et c'est un Et c'est un et c'est un la cœur ne serait pas encore. Et c'est un Merci beaucoup. <melhores> No, lo you're Merci, ma voix a pas de Merci beaucoup, merci, merci.